L'amour, c'est que de l'injustice. Si on aimait de manière juste, il n'y aurait pas de relation amoureuse sur la planète. Il n'y en aurait pas. Personne ne mérite absolument d'être aimé. Et donc l'amour est une grande injustice. Aimer quelqu'un, c'est justement l'aimer en dépit de ses limitations. C'est l'aimer en dépit de ses faiblesses. C'est l'aimer en dépit. De ses, de ses fragilités, et c'est l'aimer en dépit de ses conneries, parce qu'on en fait tous, et c'est donc l'aimer en dépit de son imperfection, parce que personne ne sera jamais parfait, nous non plus